Est en train de filmer la dernière partie. Voilà, dernier rayon de soleil. grossir 50 fois, à 30 fois, à 40 fois, à 50.